Yo tout le monde est bienvenue pour cette vidéo review de l'épisode 3 de la saison 3 de Mapsaiko 100. Du coup, pendant cet épisode, on a enfin pu revoir Smile. Pendant les deux premiers épisodes, je me demandais il est où celui-là Qu'est-ce qu'il fout qui... Mais parce que, regarde, à l'épisode 1, on nous disait euh, Smile, euh, il, ça va ses derniers jours ou je sais pas quoi, ou bref. En gros, il était en danger. Après, à l'épisode 2, on l'a même pas revu il y a Reagan qui se disait Ah, je me demande où il est, Smile. Et là, épisode 3, on le voit. En fait, il est au brocoli géant. En train de récupérer l'énergie des, des, des membres de la secte, là, où je sais pas quoi. Parce que, en fait, pendant l'épisode, on a pu avoir, savoir plus de choses par rapport à la secte euh, du casque Psycho. Et, en fait, du coup, moi, ce que je pense, c'est qu'ils ont aperçu quelqu'un qui... Enfin, justement, ils ont vu Mob à ce moment où le brocoli, il est apparu. Ils ont vu un mec avec des cheveux comme ça. Ils ont cru c'était un casque. Je sais pas, ils... Ou alors, en vrai, je sais pas, mais bref, ils savent pas que c'est Mob, mais ils savent que c'est un mec un peu comme ça. Peut-être qu'il y en a qui pensent que c'est une légende, il n'existe pas vraiment. Et il, le... il vénère l'arbre. Alors, pourquoi faire ben, Je sais pas. En tout cas, du coup, c'est Smile qui récupère l'énergie. Après, on l'a vu en train de parler avec Mob. Et euh... même Mob, il... il se disait que. Est-ce qu'il va devenir. Parce que Smile il lui disait qu'il faut qu'il devienne le guide spirituel de ces gens. Parce que c'est une opportunité folle. À côté, il y a Reagan qui disait. C'est l'occasion parfaite de se faire de l'argent Puisque Mob, ça veut dire Si Mob il se présente là, tout le monde va Va voir en lui un guide qu'il faut suivre et tout Regan il s'est dit c'est l'occasion de se faire de l'argent Tu leur vends ce que tu veux Tu leur demandes de l'argent que tu veux Dans tous les cas, ça va, ça va le rendre riche et Regen, De toute façon Regan il pense qu'à ça J'ai l'impression que C'est tout ce que... Après en même temps c'est son travail Enfin à chaque fois qu'on le voit il est en train de travailler Mais, mais de l'autre côté frère, il est matrixé par l'argent Même à l'épisode 2 il, il, voulait pas, il voulait pas aider l'autre là. Il a vu de l'argent, il a dit vas-y, ok je t'aide. Donc Reagan c'est un mec spécial quand même. Hein. Et du coup même on voyait Mob quand il était au lycée avant. Il y a toutes les filles qui, qui le voyaient, qui parlaient de lui, etc. Parce que ça, ça faisait parler de plus en plus la, la secte euh, casque psycho ou je sais pas quoi. Et on voit, ça monte vite. Le, le pourcentage, ça monte graphique. J'étais surpris. Et on voit, il passe à 100%. Moi je me suis dit non, 100%. Et en mode ça va exploser. Et là on voit en mode gigachad. C'est même plus la même voix. Il a deux mentons. Deux mentons qui sont musclés. Eh hey, frère. Vraiment, mob le giga tchad. Avant, on le voyait, c'est le petit mec timide et tout là. Là, c'est plus. Là, c'est plus pareil. Tu vois, il est en gigachad et tout. Eh hey, frère, c'est plus la même chose. Et il avance, il marche. Il y a tout le monde qui le regarde. Et, et il en parle à son frère. Son frère, il se dit qu'il se fait des idées et tout. Même carrément, il a dit non, vas-y, laisse tomber. Mais euh... Ah d'ailleurs, en plus, j'y repense. Pendant l'épisode, on, on a revu.. Euh... Anazawa, le blond en plus dont je parlais euh, à l'épisode avant là, euh, à l'épisode 2, enfin la deuxième review, et eh ben on l'a revu, on l'a revu vite, enfin pas beaucoup, mais on l'a revu qui qu était en train d'aider euh, Mob pour choisir ses vêtements, en plus il lui a choisi des vieux vêtements frère, et il aurait même pas dû lui faire confiance, mais quand même se dire qu'il y a 500 000 personnes dans la, dans la secte là, c'est abusé après on me dit 580 000, non franchement, Mob t'imagines il a le contrôle sur 580 000 personnes, ce serait incroyable en plus, à la fin, du coup, on voit... Il y a tous ceux qui se présentent pour euh, devenir le guide spirituel. Et là, on voit... Moi, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Parce que juste avant, on voyait moi qui était derrière. Il était dans les... Juste avant de venir, il était accroupi un peu. Il était hésitant. Et on voit un mec, il a l'apparence de... Bah, justement, comme sur les posters, là. casque Psycho, on dirait... Avec des espèces de branches d'arbres. T'as l'impression, c'est spécial, on dirait plein de racines en lui et tout. Et euh, il dit, c'est moi qui ai fait apparaître le brocoli. Donc, je pense que les gens... Ils vont direct le croire, ils vont direct le suivre Ils vont voter pour lui à l'unanimité à mon avis et, euh, et du coup je pense que Smile Il va dire à Mob quoi faire Et même Reagan. Et t'imagines en vrai il y a une dispute un peu Genre Smile il... il veut avoir le contrôle après Reagan et tout Enfin Reagan il lui dit non finalement c'est moi on va... on va leur prendre de l'argent je sais pas quoi Smile il dit non on... il faut Il faut en profiter pour avoir plus de pouvoir Et il y a un Mob qui dit aux deux non je vais suivre aucun de vous deux et, euh, et au final frère Il leur met un plan mais en vrai, je sais pas. D'ailleurs, en plus, Smile l'a changé parce qu'avant c'était un rond. Mais là, on voit, c'est un peu des flammes. Il y a des petites particules qui montent et tout. Il y a des pics et tout ça. Donc, c'est pas pareil. On voit, Smile, il est un peu différent. Donc, euh, je pense que c'est justement parce qu'il a récupéré l'énergie de, de ceux qui vénéraient l'arbre. Enfin, le brocoli. Mais vu que le brocoli, bah, il a pas de conscience. Et bah, c'est lui qui a récupéré ça. Parce que c'est un, un espèce de fantôme, démon, etc. Donc, forcément, il a ses pouvoirs. Donc, quand même, pour cet épisode, ça n'a pas été comme les autres. Parce que les autres, c'était plutôt. Genre euh, l'épisode, il a une intrigue, l'intrigue est finie à la fin de l'épisode, et après ça passe à l'épisode d'après. Même par exemple avec le mec, là le chasseur de fantômes ou je sais pas quoi. Alors que là, c'est une continuité sur plein, plein d'épisodes, comme avant. Et du coup je trouve que c'est bien parce que l'intrigue peut vraiment être intéressante avec les, les adeptes de la secte et tout. Et en plus du coup même, il y avait Smile parce que lui, on se rappelle que c'était celui qui a créé le culte du sourire, qui qui met avec le masque et tout là, qui faisait sourire les gens. Enfin bref, on voit que enfin ça montre que, que Smile, c'est quelque chose qui l'intéresse. Le pouvoir, le fait qu'il qu y ait autant de gens, qui d'avoir autant de subordonnés qu'il écoute, etc. Et du coup, vraiment, je pense qu'en vrai, Smile il a de mauvaises intentions. Et il faut, faut pas que Mob, il le laisse faire. Il faut que Mob, il, il lui dise non, j'ai pas envie, on fait pas... Mais En plus, il quand même, il sait... Il sait euh, c'est quoi le mot il, pas, il... Non, c'est quoi le mot déjà il s'est imposé, voilà, Mob il s'est imposé, il a dit non, j'ai pas envie de t'écouter, après au final il s'est posé la question, mais genre quand, quand Smile lui disait, regarde tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça, Mob il dit non, je veux pas faire comme tu me dis, et, et du coup s'il si continue comme ça de s'imposer, en mode gigachad ça peut être grave intéressant, la vérité, qu'il y a un développement de Mob, mais oui, en fait c'est ça, que Mob il a un développement, il passe du petit timide qui n'ose qui pas trop et tout, au giga -tchad qui s'impose, qui dit ce qu'il pense, qui va vers l'avant, et qui, qui représente le club du culturisme. Ça peut être grave intéressant, la vérité, qu'il a un développement comme ça, surtout pour la fin de, de Mob parce que c'est la dernière saison. C'est trop triste, mais ça va, ça va finir. Donc au moins qu'à la fin, on ait un mob qui soit vraiment différent du tout début, ce serait grave intéressant, franchement, pour son développement. En tout cas, voilà, donc juste ici, je vous propose de voir ma revue de l'épisode 4 de la saison 3. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et salut hein.